Et pour démarrer notre émission, on vous retrouve. Bonjour Amaru Cazenave. Bonjour Marie. On va parler carême, forcément. Évidemment. Évidemment, dans plein de Et euh, vous n'êtes jamais dit, euh, Marie, que le carême, ça ressemble quand même beaucoup au poker Si. Hein vous le dites souvent, ça, non Toujours. Ouais, ça ça m'arrange, mmh. en fait, pour ma chronique. Hein. <rire> bon, cette année, par exemple, pour le mercredi décembre, moi, j'étais invité à une soirée euh, jeune euh, après la messe. Hein. Le principe d'une soirée jeune, c'est de jeûner comme ça. Euh, euh, donc, de ne pas manger, mais tous ensemble autour d'une table. Et euh, bah, c'est au moment de passer à table justement que j'ai compris que l'ambiance n'allait vraiment pas décoller euh, ce soir-là. On sentait bien que dans l'atmosphère, tout le monde avait faim, mais mmh. personne n'osait l'avouer. Euh, et pas question de le laisser deviner par euh, une expression malvenue sur le visage. Hein. Tout le monde arborait son plus beau sourire en essayant de parler bien fort pour euh, couvrir bah, les, les bruits des ventres. Mmh. Exactement. C'est un peu comme euh, une soirée poker où tout le monde aurait reçu une très très euh, mauvaise main, hein, de très mauvaises cartes dès le premier tour et où euh, bah, tout le monde sera en train de bluffer en arborant un visage rayonnant comme s'ils étaient euh, sûrs de gagner. Et euh, bah, ça a été comme ça tout le long de la soirée. Hein tu prendras un petit peu de sel euh, dans ton riz certainement pas, hein dégage de là, tentateur. Bon, <rire> du coup, euh, je suis le seul à avoir fini avec euh, la bouteille de ketchup en demandant ah si quelqu'un avait pensé à ramener un petit peu de dessert. Et en fait, le dessert, bah, c'était euh, le moment où chacun disait ses efforts de carême. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, les efforts de carême, je pense que ça devrait être comme la confession, hein, ça devrait rester secret. Ah oui. Parce que là encore, hein, on se serait cru au poker au moment des mises, vous savez alors tu fais quoi, toi Ah ben moi, je vais jeûner euh, le vendredi. Ah ben super ben, Moi, en fait, je, dé je jeûnais déjà le, le, le vendredi, oui, alors oui. du coup, ben, je vais jeûner en plus le, le mercredi. Ah ben moi, ouais, pareil Mais en plus, je, je vais aussi aller visiter les personnes âgées de mon quartier. Exactement comme moi, euh, sauf qu'en plus, eh ben, je vais y aller à cloche pied en récitant Rosaire. Voilà, tout le monde relançait comme ça, une, une enchère supplémentaire. Et quand c'est arrivé à mon tour, alors, ouais, moi, je, je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus, parce que franchement, à part euh, ressusciter en mort, c'était compliqué de... <rire> C'est compliqué de faire mieux, quoi. Et euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je commence par être bienveillant avec moi-même, euh, que ce temps de carême, euh, c'était sans doute pour moi le moment de ne pas tomber dans une surenchère médiatique, mais au contraire, de me laisser guider par quelque chose de plus simple. Euh, en fait, spirituellement, euh, je me rends compte qu'on fait tous des petites choses, euh, très simples parfois. Hein. Moi, je vois tous les soirs, par exemple, je couche mes filles, et c'est l'occasion euh, de les écouter au moment euh, où on fait la prière. Oui. et euh, Mais parfois, ben on... des fois, on est un petit peu à la bourre, quoi. Et du coup, euh, ben, ce moment, il est vécu un peu à l'arrache. Euh, et ben j'ai décidé que ce petit moment que j'allais vivre avec euh, mes filles, euh, j'allais le vivre non plus par habitude mais en prenant le temps, peut-être un peu plus de temps euh, que d'habitude pour les écouter et euh, pour être euh, que ce soit un moment vraiment privilégié. Alors c'est peut-être une toute petite mise que je relance mais en tout cas euh, c'est pas du tout du bluff. Merci beaucoup Amaru. Aussi ce qui n'est pas du bluff c'est votre tout nouveau site internet Revival Production avec un s. Fr. .fr. Et aussi, on peut retrouver bien sûr ces excellentes chroniques sur votre chaîne YouTube de la Jesus box Merci beaucoup Amaru, à très bientôt. À bientôt.